Je recherche Lecture accélérée ECG sur le catalogue de l'ABU. Je vois que le document est indisponible. La majorité des exemplaires revient pour le 1er septembre. J'aimerais tout de même en réserver un. Il suffit de le demander. Je vois que la bibliothèque de retrait est bien la BU Santé. Et j'envoie ma demande. Sur mon compte lecteur, dans l'onglet Mes demandes, je retrouve toutes mes réservations. Je peux les annuler si besoin et je peux également voir la place que j'occupe dans la file d'attente. Je remarque que je suis deuxième pour le CG, c'est-à-dire que c'est le deuxième livre qui sera retourné qui me sera mis de côté. Une fois le livre rendu, un message automatique vous sera envoyé sur votre boîte mail pour vous dire que vous pouvez aller retirer le livre à la bibliothèque de santé.